à tout âge, qui euh, protège euh, de la maladie d'Alzheimer. Il faut bien comprendre que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui défait les connexions entre les cellules nerveuses du cerveau, et qu'à chaque fois qu'on se sert de son cerveau, que ce soit pour euh, parler euh, avec des amis, mener des conversations, euh, bricoler chez soi, euh, eh bien, on refait des connexions euh, dans son cerveau. Et donc, euh, avoir un cerveau bien entraîné, c'est un cerveau qui résistera euh, à l'assaut des lésions de la maladie d'Alzheimer.